Alors je vais d'abord, oh c'est tendu tout ça, hein ouais. et puis vous êtes toutes menues, hein oui. je vais d'abord, euh... volontiers. je vais commencer par détendre et chauffer la zone, tout simplement, surtout qu'en plus il y a un peu d'air, on n'attaque pas un massage à froid sur un muscle, d'accord Donc là on commence par des manœuvres qui vous sont assez familières si vous allez voir des kinés, des ostéos ou tout simplement des masseurs, qui me permettent déjà d'apporter un premier niveau de détente et surtout de bien, bien chauffer la zone. Alors, je vérifie un petit truc. Donc, j'ai le plaisir de vous annoncer que vous êtes droitière. Oui. Alors, ce n'est pas une découverte, et comme je connais votre métier, c'est un peu triché, mais vous travaillez beaucoup sur ordinateur, vous avez une mauvaise posture et vous avez besoin d'un coussin avec du silicone sous le poignet quand vous travaillez sur votre ordi, votre tapis de souris. Parce que là, vous, avez le... vous êtes en surélévation, vous avez une mauvaise posture de travail déjà. Avec un peu de chance, on compense ici. Non, ça va encore. Voilà. Alors, comme on n'a que 10 minutes, je ne vais pas pouvoir traiter l'intégralité du dos. Je vais donc m'intéresser à cette partie-là qui est contracturée. La bonne nouvelle c'est que comme je suis gentille, on va faire les deux côtés, histoire que ça soit symétrique. Voilà. Donc je continue mes manœuvres de détente. Là, même si ce n'est pas forcément sensible pour vous, j'en profite pour activer certains points d'acupuncture chinois. Ce sont des points, là on est sur les deux chaînes, les quatre chaînes en l'espèce de méridien de la vessie. Alors on travaille sur des viscères et les résultats se font sentir en termes de détente et de bien-être. C'est très rigolo. On vous dit mais pourquoi elle va me travailler ma vésicule biliaire ou ma vessie ben parce que tu vas être bien après, tu vas être détendu. C'est pas moi qui l'ai inventé, ça marche comme ça. Est-ce que vous sentez que ça a lâché là, juste là, sous mes pouces Oui. Dites oui parce qu'il y a la caméra. Hein voilà. Voilà. Alors le massage chinois consiste à exercer, il y a plusieurs niveaux d'action. Alors soit on exerce des pressions, donc là j'en ai repéré deux jolies en biais. Donc je me fraye un passage, voilà j'y suis, je me fraye un passage à l'intérieur de la contracture. Vous sentez que je, je, suis, je suis descendue jusqu'au fond là. Voilà. Et puis en, en tanguant comme ça, en dansant un peu, je vais pouvoir exercer des pressions symétriques et progressives qui vont me permettre de rentrer dans la contracture je vais ensuite incliner pour pousser la fibre musculaire d'un côté, dans le sens perpendiculaire de la contracture, de l'autre, pour amener la fibre musculaire à retrouver, voilà, ça y est, ça a lâché, vous avez senti pour, re... pour amener la fibre musculaire à retrouver sa position, mais aussi sa forme d'origine. Une contracture, c'est quoi C'est un muscle, pour des raisons X, Y et Z, qui va raccourcir parce qu'il va s'épaissir, il va former une boule. Donc ça fait mal parce qu'on tire, ça fait mal parce que bah, ça crée des déséquilibres, ça induit de mauvaises postures qui vont conduire à comprimer les organes, qui vont donc moins bien fonctionner. Et puis c'est un espèce de petit cercle vicieux qui s'installe gentiment et notre travail va consister à détendre tout ça. Donc là, on a enlevé l'effet euh, bloc euh, contracture globale de votre trapèze, ça a mis en évidence des points isolés maintenant de contraction. Donc, ça me permet de vous montrer une deuxième manière de procéder. Donc là, je vais travailler avec mes deux doigts en antagoniste. Je pose, ah, j suis. Je pose mes pouces à l'intérieur de la contracture et j'écarte, j'étire, je tire dessus. Toujours dans la même optique amener la fibre à retrouver sa forme et sa position d'origine voilà je pousse dans la direction perpendiculaire au dessus au dessous je fais le tour je passe en dessous et je la soulève voilà et on termine avec une petite vibration Voilà. bon ici c'est quasiment totalement détendu alors alors chez vous il y a quelque chose de particulier également c'est pas uniquement musculaire c'est de la crispation ça c'est lié bah, on va dire au rythme de vie à la pression du travail on va appeler ça le stress tout simplement on avait une base musculaire et là maintenant je sens le résidu en termes de crispation voilà vous faites le doron en quelque sorte dans votre travail dans votre travail ou dans votre vie je sais pas hein. elle est là la santé là voilà on va la prendre autrement je rentre dedans, je me fraye un passage, je la vois plus, ça y est je l'ai, oh. je ne la vois plus, je la vois plus, ça y est je l'ai récupéré, je suis dessus, je vais changer de position et je vais l'attaquer un peu différemment, voilà, là, là j'y suis, hop, vous sentez L'étirement. Oh, excusez-moi, elle a roulé. Je vous ai fait euh, mal Non, on pas tout le Ah bah super, on le refait alors. Ouais, allez, allez c'est parti. Non, en fait, ça a lâché. Ça y est, ça a lâché. Voilà. Voilà. Voilà. Donc là, on a fait le ménage. Euh, maintenant, je vais un peu dérouiller tout ce qui est tout ce qui est un peu. Euh, euh, Comment dire Ouais, c'est rouillé. Alors, euh, non que vous soyez âgé, hein, vous êtes toute jeune, mais euh, vous avez des postures qui se sont installées et puis vous êtes euh, engoncé dans vos postures, donc on va les décoincer, les dérouiller. Donc là, je suis en train de torsionner gentiment votre trapèze. Voilà, je vais y aller un petit peu fort. Ça fait pas mal Non, ça va. Et voilà. Mais voilà. est Voilà. Est-ce que vous sentez que ça a quasiment partout lâché là Alors on a que 10 minutes donc c'est difficile de tout faire dans le détail. Alors là on est plus. On est déjà plus sur les attaches là. On est plus sur le muscle. On est sur les attaches. Donc je vais pas masser, je ne vais pas masser un ligament. Et je vais terminer en activant des points de part et d'autre de la colonne vertébrale donc sur, la, sur l, chacune des deux premières chaînes du méridien de vessie parce que ce sont des points excessivement énergétiques. Alors quand je vais appuyer là, vous allez sentir la fourmi. Voilà, ici je vais travailler euh, pour recharger un peu la batterie des reins. En médecine chinoise, la batterie des reins, alors ça se situe au niveau des lombaires, hein, les reins sont plus hauts. Euh, c'est la zone où se stocke l'énergie dont on a besoin pour, pour la journée. Et euh, une façon de recharger ces batteries, c'est tout simplement de faire ce geste, c'est-à-dire avec le plat, le plat du poing, en poids de corps, d'exercer des, mouve des mouvements de rotation autour des lombaires. Voilà. Ça, c'est une chose que vous pouvez faire tous les matins au réveil. Ce n'est pas le temps que ça va vous prendre. Ça va vous durer une minute. En fait, vous, vous frottez de cette manière-là. Ça, c'est excessivement énergétique. Voilà. <rire> Voilà, je vais terminer par des mouvements drainants qui permettent d'évacuer les toxines. Les toxines, c'est beaucoup de choses. C'est bien entendu pour les sportifs, l'acide lactique dans les muscles, mais c'est aussi le stress, la fatigue, toutes sortes d'émotions. Voilà, et ça, ce sont des mouvements drainants. Donc là, on n'est plus sur des appuis forts, hein. on est plus en superficiel, parce que là, on adresse le système lymphatique. Voilà, et voilà